Bonjour, aujourd'hui je vais faire une vidéo euh, complètement différente de d'habitude. Euh, par... On est le 24 mars 2023, et euh, j'ai pas mal de questions à vous poser, à, à demander, et aussi quelques pistes de réflexion à lancer. Euh, hier, à Nancy, voilà. hier, à Nancy, donc la ville où j'habite, <coughs> il y a eu des manifestations, et... Euh, usage visiblement assez massif de gaz lacrymogène. J'étais à l'intérieur de chez moi et euh, j'ai énormément énormément toussé. La nuit s'est très mal passée également et ce matin ça continue. C'est pas la première fois que ça arrive. En 2020 j'avais déjà eu euh, euh, J'étais chez ma mère, les fenêtres étaient ouvertes cette fois, euh, qui n'était pas une des rues euh, directement sur euh, le trajet de la manifestation, mais une des rues euh, à côté, ce qui est le cas aussi pour euh, chez moi aujourd'hui. Et tout d'un coup, je m'étais mise à avoir du mal à respirer. Beaucoup, beaucoup de mal. Sachant que dans mon métier, les exercices respiratoires, j'en pratique tous les jours, plusieurs fois par jour que ça fait partie de mon quotidien depuis euh, 2005. Euh, donc euh, contrôler, accompagner la respiration, c'est un truc de base euh, automatique chez moi. Et euh, je me suis mise à tousser, à avoir l'impression d'étouffer, à pleurer, de manière très violente. Et évidemment, c'est en lien avec les gaz lacrymogènes utilisés en ville. Donc il y a trois ans, j'avais essayé de me renseigner pour savoir ce qu'il y avait dedans. Euh, pour savoir s'il y avait un problème de réaction allergique euh, ou autre chose qui expliquerait des réactions aussi violentes, physiques, euh, certaines molécules. Et si on pouvait faire quelque chose Parce que ce qu'on a fait ce jour-là, c'est juste fermer les fenêtres, et puis euh, je me suis retrouvée avec une semaine de cortisone euh, pour pouvoir respirer. Euh, là, ce qui s'est passé hier, ça a l'air de recommencer dans les mêmes... <rire> Même genre de choses. Euh, je, je tousse énormément, je suis pas bien du tout. Euh, j'ai... À l'inspiration, j'ai l'impression que ça passe du papier de verre. C'est très douloureux. Et euh, j'aimerais bien savoir ce qu'il y a dans ces, dans ces gaz qu'on emploie sur euh, notre population, sur nos concitoyens, euh, et sur euh, qu'ils soient manifestants ou pas. Puisque dans mon cas, ça fait déjà plusieurs années que <rire> le droit manifester, j'estime que moi je ne l'ai plus parce qu'il y a beaucoup trop de, <rire> de violence et que. Euh, quand je suis à l'extérieur, si je dois marcher plus de, de, de 200 mètres, je suis en fauteuil roulant. Euh, les, les rues de ma ville ne sont pas vraiment accessibles. Euh, donc, en, entre l'utilisation des gaz lacrymogènes euh, et le, les problèmes liés au fauteuil roulant, pour moi, déjà, ça fait déjà un moment que c'est foutu. J'estime je, que j'ai pu concrètement euh, le droit de manifester. Et je m'inquiète pour euh, moi, déjà, <rire> clairement, mais aussi pour euh, ben mes concitoyens, tout simplement. Et euh, j'ai beaucoup de questions. Euh, <coughs> beaucoup de pistes de réflexion à proposer aussi. Donc déjà, dans les premières questions, c'est qu'est-ce qu'il y a euh, dans ces gaz qu'on lance sur notre population encore une fois, hein, que ce soit des manifestants ou pas Puisque euh, les riverains s'en prennent de toute façon Plein la gueule Là Moi je ne suis pas Moi je ne suis pas sortie de la journée Et les fenêtres sont restées fermées Tout le temps de la manifestation, toute la nuit Et également ce matin euh... Donc ça s'infiltre, quand même. Au niveau euh, respiratoire, je suis un peu... Euh, je suis considérée comme personne fragile. J'ai un syndrome l'air dans l'os, j'ai des apnées sommeil. Et euh, on se demande si je ne suis pas en train de développer une bronchite chronique. Donc, Mais je ne suis pas la seule personne fragile. Il y a les nourrissons, il y a les enfants, les personnes asthmatiques, les personnes qui ont une bronchite chronique, BPCO... Euh, des allergies, et euh, qu'est-ce qu'on fait de ces personnes-là Il euh, y en a qui sont potentiellement visibles, c'est-à-dire qu'elles vont continuer à pouvoir travailler à l'extérieur et à parler de ça, mais euh, je pense qu'on est aussi beaucoup, euh, nombreux et nombreuses, à être invisibles. C'est-à-dire que pour des raisons de santé, l'accès à la société et au monde extérieur nous est particulièrement difficile. Euh, comme je vous le disais, moi, les rues de ma ville, euh, elles sont théoriquement accessibles, mais moi, la théorie, ça me fait une belle jambe dans la pratique. Je peux pas sortir seule en fauteuil parce que je me plante, euh, littéralement, les roues se plantent dans les dans les caniveaux. Euh, régulièrement, quelqu'un est obligé de venir pousser euh, le, le fauteuil roulant euh, électrique parce que la motorisation ne suffit pas à passer certains obstacles. Il y, y a des trous, il y a des dévers énormes, c'est casse-gueule, c'est hyper dangereux. Euh, et là, mon état de santé a fait que euh, depuis euh, presque un an, je ne peux, je suis plus en état de travailler. Et je ne suis pas la seule à, à pu pouvoir euh, travailler pendant un temps ou de manière définitive à cause du handicap, à cause de la maladie. Et justement, notre état de santé fait qu'on est plus fragile, euh, exposé à certaines substances ou euh, à certaines choses. Comment ça se fait qu'on nous envoie ça euh, enfin, littéralement dans la gueule quoi euh, ça, c'était vraiment ma, ma première euh, grosse réflexion et ma première euh, réaction, c'est qu'est-ce qu'on nous envoie et euh, quelles sont les conséquences en termes de santé, à court terme et à long terme. Qu'est-ce qu'il y a comme substance là-dedans Qu'est-ce que ça fait subir à certaines personnes est-ce que ça va avoir des conséquences sur euh, le développement pulmonaire et neurologique des enfants qui grandissent dans le coin, euh, dans, les, dans les quartiers où il euh, y en a, de euh, manière pas rare, quoi euh, Et puis, après, l'autre questionnement était euh, <coughs> moins en termes de, de santé physique et plus en termes de, de gestion et de de choix, de stratégie. Désolée d'avoir dû couper de manière abrupte, euh, je sens une grosse quinte de tout. Donc, euh, j'ai bien posé. pause et j'ai toussé. Et, euh, bu un peu. Donc, mon deuxième questionnement, c'était... Euh, les choix stratégiques qui sont faits. Euh, moi, j'ai étudié la psychologie sociale il y a des choses que je ne comprends pas. Alors, je ne suis pas spécialisée du tout euh, en gestion des foules et, euh, et ce genre de choses, mais il y a une tension dans toute manifestation, parce que c'est même ce qui la provoque. Et en fait, en fonction de l'attitude qu'on va prendre en face, on peut tomber dans une escalade de la violence, venir balancer des gaz parce que une personne a balancé par exemple une canette. Clairement, j'estime qu'on n'a pas à se balancer des objets à la tête. Mais de mon point de vue, c'est disproportionné parce que euh... bon, la canette déjà, il faudrait qu'elle touche. Pour qu'il y ait une conséquence concrète Alors que dans l'autre cas Ça va, ça va toucher hein. Le système respiratoire et les yeux euh, Ils vont être touchés Donc c'est disproportionné Dans la, dans la, la réponse et dans les conséquences Mais énormément surtout Dans le nombre de personnes impactées Je, je répète hein, je, je pense qu'on ne doit pas jeter des objets Quels qu'ils soient à la tronche des gens euh, donc, je réprouve le fait de balancer des canettes aux gens. Euh, je, je fais exprès de ne pas, pas, pas, pas désigner des, des, des groupes en disant euh, manifestants, casseurs, euh, CRS, policiers, etc. Mais dans l'autre sens, c'est <coughs> pas une personne qui risque d'être touchée. Des centaines, des milliers, en fonction de la puissance du, du gaz. Euh, moi, visiblement, tout, tous les manifestants ont dû être touchés par euh, une grenade et puis moi, je m'en suis pris dans la gueule alors que euh, je, suis dans... je suis dans une autre rue, quoi. Donc, oui, ça va grimper rapidement. Je suis vraiment désolé Donc, il y a ça. Et ça, c'est ce qui va faire qu'en face... Des gens qui n'ont pas été directement attaqués n'ont pas été directement attaqués dans le, le, le geste, n'ont rien fait d'hostile, vont se retrouver avec une attaque sur eux. Quand on, est, quand on se sent attaqué, hmm, on n'est pas content, c'est logique. Donc on augmente le risque de réponse agressive. <rire> de plus. Je, je suis désolée, c'est vraiment dur de… de respirer, déjà, et de structurer son discours et ses pensées quand on a du mal à respirer. Donc, donc euh, ben là, c'est aussi l'illustration. Quand on ne peut pas respirer, c'est extrêmement difficile de, ré, de réagir, de réfléchir de manière rationnelle. Donc, une personne qui se prend des gaz lacrymo, qui pleure, qui a mal, qui est en souffrance qui a du mal à respirer, c'est logique qu'elle fasse des bêtises. Euh, repose, là j'ai eu le kiné qui vient de passer, euh, j'en étais au... au fait que euh... quand on n'est pas bien, <coughs> quelles que soient les raisons, ça vient impacter notre qualité de jugement, notre capacité à réfléchir. Donc, avec les yeux qui brûlent, qui pleurent, des difficultés respiratoires, potentiellement euh, au niveau émotionnel de la peur, de l'angoisse, parce qu'il y a des nuages où on voit moins bien, c'est euh, pas rassurant. Et euh, puis le fait d'avoir été euh, agressé, euh, enfin, cette sensation, alors qu'on n'a rien fait pour les personnes qui ne sont pas responsables, ça fait beaucoup de choses qui viennent perturber le jugement. Donc en fait, on accroît le risque. Euh, que les personnes ne suivent pas le trajet prévu, euh, partent en courant, euh, en, en, en renversant des choses, en, ou qu'elles prennent des décisions euh, qui vont être agressives, qui vont être hostiles vis-à-vis -vis de euh, quelqu'un ou d'un groupe identifié comme l'autre. Nous, les autres. Nous, eux. Il euh, y a euh, des techniques. <coughs> comme la NAS, donc venir enfermer euh, et potentiellement resserrer autour des gens qui sont connus pour déclencher des mouvements de foule extrêmement dangereux. Euh, C'est-à-dire que vous prenez une personne, vous l'enfermez, ben, c'est pas compliqué, vous imaginez vous imaginez vous-même, enfermé dans un truc avec les murs qui rétrécissent. C'est un cauchemar classique. Dans les films d'horreur, c'est un classique. <rire> c'est évident que c'est en Faites ça avec plein de gens qui se connaissent en plus pas forcément bien. La chaleur et l'humidité qui augmentent avec le nombre de personnes. Il y a des chances que les gens paniquent. Et en paniquant, ils vont essayer de courir, ils vont essayer de fuir, ils vont donner des coups. Ils risquent de piétiner d'autres personnes. C'est extrêmement dangereux. Ça on le sait. Alors. Je, je, je ne suis pas spécialiste de ça, je le répète, mais je voudrais qu'on peut-être lance une réflexion euh, pas dans la colère, pas dans le, dans la revendication <coughs> ou dans la punition, je sais pas quoi, mais plutôt pour essayer d'améliorer les choses, euh, plutôt regarder assez ce qui se fait dans d'autres pays, ce qui se fait au niveau européen, euh, ce qui peut se faire pour euh, accompagner euh, les foules sans euh, déclencher euh, autant de violence de part et d'autre. Hein. Euh, ça, c'était une piste de réflexion au niveau global. Et la troisième chose que je voulais aborder, c'est <coughs> euh, purement perso. Euh, J'aimerais comprendre ce qui se passe au niveau de mon corps euh, quand il y a des gaz lacrymaux dans, dans la ville. Euh, je réagis très très mal, et, euh, ça, ça brûle, euh, je tousse beaucoup, Visiblement euh, ça cherche à expulser des trucs, je me mets à sécréter au niveau que mon air et, euh, et c'est très irrité. Et, euh, Je voulais savoir si vous connaissiez euh, d'autres personnes qui réagissent euh, très vivement à ces produits-là. Euh, je pense particulièrement peut-être à des personnes qui euh, euh, ont une brochette chronique, de l'asthme, euh, BPCO, euh, euh, autres. Euh, moi j'ai un syndrome de dans l'os. Euh, alors il y a une fragilité des tissus. Euh, je ne sais pas si d'autres personnes qui ont un SED euh, ont ce même type de problème, euh, euh, j'ai pas de SAMA, mais pff, voilà, euh, ça c'est un peu une, euh, un appel à l'aide. Est-ce qu'il y a d'autres personnes qui ont eu des réactions aussi violentes donc je rappelle, hein, moi j'étais pas dans le dans les manifs, hein, pas parce que je soutiens pas, ça c'est pas le sujet. Hein, euh, mais juste parce que moi je suis, je suis devenue une grosse rouillarde hein, avec, euh, avec tout ce qui m'est tombé sur la gueule au point de vue santé. Euh... Donc j'étais pas à proximité directe, je suis juste euh, à quelques rues de là et les portes, euh, les fenêtres étaient fermées. Mais euh, je suis descendue ouvrir à... rapidement mon mari parce que euh, comme le courant avait été coupé, le <rire> J'avais fait une vidéo là-dessus, mais <coughs> sur se préparer aux coupures d'électricité. Mais faut croire que mon mari l'a pas vu, puisqu'il n'avait pas pris sa clé physique. <coughs> et j'ai dû voir juste la porte du bas. Et en arrivant, il euh, y, y a un jour comme ça sous la porte de l'immeuble, en fait, et il y a un énorme jour. Et en arrivant vers là, j'ai commencé à... à avoir énormément de mal à respirer <coughs> et avoir la sensation qu'à chaque euh, Inspiration, ça, ça brûle, ça passe euh, quelque chose à l'intérieur au papier de verre, quoi. Et c est, c est, à L'expiration, ça va, j'ai pas de soucis. Mais euh, l'inspiration, j'ai vraiment l'impression que ça griffe, gratte, euh, ça, ça passe du papier de verre à l'intérieur, ça fait mal. Euh, donc si jamais vous connaissez d'autres personnes euh, qui ont des problèmes pulmaux, ou des problèmes de santé, ou autres, euh, ou des personnes qui réagissent... <rire> Euh, très vivement à ces produits-là, je serais intéressée pour euh, échanger avec eux, euh, est-ce qu'ils savent ce qui se passe, et aussi pour des solutions. Parce que pour l'instant, on a gardé les fenêtres fermées. Moi, je sors pas, mais ça suffit pas. Et puis maintenant que c'est enclenché, <rire> il va falloir que ça dégage. Euh, là, j'ai vu mon kiné qui m'a dit, bah, essayez de... Vous savez, les trucs là avec de l'humidité parce que c'est bien irrité en même temps on entend que c'est pas que une toussage donc euh, ça essaye d'expulser des trucs donc euh, je vais essayer d'humidifier ça euh, mais j'aimerais bien avoir des retours et puis là du coup j'ai euh, je vais reprendre euh, un peu de cortisone pour l'inflammation mais euh, ça m'emmerde quoi donc euh, j'aimerais vraiment si vous avez des tuyaux pour m'aider euh... euh, <rire> je veux bien je prends et euh... Et puis un petit message un peu euh, euh, plus politique, plus général. Et puis ce serait bien que les, les responsables qui décident d'envoyer ou non ces produits-là euh, prennent en compte les personnes euh, vulnérables, fragiles, euh, qui, qui vont se prendre les répercussions dans la tronche euh, pendant des semaines euh, derrière. Parce que moi, la dernière fois en 2020, euh, j'ai eu une semaine de, de, de corticoïdes, mais j'ai bien mis presque un mois euh, à récupérer une respiration euh, sans calme de tout. Quoi. Et j'estime avoir de la chance, et officiellement, je n'ai pas des masses de facteurs de risque. Donc des personnes plus fragiles, il euh, y en a, et je m'inquiète pour elles. Et j'aimerais bien que vous, vous posiez aussi des questions concernant ces personnes-là. Voilà. Prenez soin de vous. <rire>